Et bonsoir <rire> Alors nous avons déjà vu ensemble le point de départ, donc ça c'est fait. Maintenant nous allons un petit peu nous concentrer sur le deuxième point. Et comme l'a souligné Carbone144 dans l'un de ses commentaires, euh, effectivement il est intéressant de développer le comment jouer les deuxièmes points les plus fréquemment rencontrés. c'est ce qu'on va faire ce soir. Et on attaque avec ce premier chapitre, il y en a quatre au total, où là, dans ces exemples qui vont suivre, on se présente mal sur l'arrivée de l'A3. C'est-à-dire qu'on carambole pas correctement cette bille, et là on se retrouve donc à, des, à faire des coups un petit peu de... C'est même pas de récupération, c'est de la construction, là il faut absolument faire le point pour pas passer la main. Et on se rend compte qu'on se retrouve donc face à des, à des points relativement particuliers. Ici, voilà, on, on arrive mal sur la bille numéro 3. Et bon, malgré tout, là, on se rend compte qu'on peut rappeler cette rouge, voilà, sur un rétro, un rétro qu'on qu a déjà plus ou moins travaillé ensemble. Euh, et ça nous permet, malgré tout, de réunir les billes. Donc, euh, vous voyez que même si on, on se présente mal sur, euh, sur cette bille numéro 3, il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, ici, voilà, Compliqué, voyez, on a une espèce de pseudo point d'échelle, c'est pas très clair. Donc là, je le joue en une bande, j'aurais peut-être dû le jouer en deux bandes, ça aurait été plus sécurisé. Sur l'arrivée de la rouge, je sais raté. Voilà, merci, va t'asseoir. Encore une fois, là, on arrive mal sur cette bille numéro 3, mais on se rend compte, voilà, on a un point malgré tout relativement facile à jouer ici sur la rouge, mais on se rend compte que si on, on s'attarde sur cette jaune, certes c'est un rétro un petit peu plus compliqué qu'on a déjà vu ensemble, hein, une espèce de plus ou moins rétro grande distance, mais ça nous permet d'obtenir le tir, le coup d'après. Donc c'est un, un coup évidemment plus difficile que le coup précédent, enfin le coup qu'on avait plutôt initialement prévu à jouer cette rouge, je m'attarde sur ça parce que c'est quasiment le même point, là, ici, où, effectivement, voilà, on arrive mal sur la 3, et on se rend compte qu'on peut jouer cette rouge. Mais on peut, évidemment, aussi jouer cette jaune qui nous permet de récupérer le tiers. Certes, c'est un coup qui est risqué, car si on rate le point, on laisse les billes à l'adversaire. Ça, c'est une évidence. Donc, ça vaut le coup de se concentrer deux minutes parce qu'à mon avis, ça vaut le coup de prendre ce risque. Car, voilà, le coup d'après, s'il est bien exécuté, on a les billes dans le tiers, la dominante des billes, et là, ça commence à être intéressant. Deuxième chapitre, ici, ici, le problème, c'est qu'on est trop généreux sur la grosseur de la rouge, sur la rouge. Donc, cette rouge nous échappe. On perd le tiers, et là, on se retrouve face à des points peu commodes, encore une fois, ce fameux rétro-grande distance. Donc, de toute évidence, euh, on a bien fait de travailler ce rétro... Bon, même si là, ça se passe mal... <rire> voilà. On a bien fait de travailler ce point, parce que, de toute évidence, ces rétro-grandes distances, ce sont des, des points qui se présentent de façon assez régulière, malgré tout. Et si on... Euh, si on a l'habitude de jouer ces points-là, ou si on n'est pas dans l'inconnu total, on peut, plus ou moins, s'en sortir. Ici, point compliqué, en plus, euh, au lieu de chercher un placement, je cherche directement à rappeler cette rouge, donc je vais faire un trois bandes, voilà. mais ça se passe mal, en plus je triche, attention, hop, petite tricherie, voilà. oui <rire> ça rassure, une fois de plus, c'est bien dommage, hein, cette rouge, euh monté beaucoup trop haute et on, le, on aurait préféré vu notre position l'avoir dans le tiers du billard et ici bon je cherche un placement en plus bon voilà contorsionniste hein. je suis désolé Jean-Jacques je continue à jouer comme ça euh, en plus là c'est pas très bien joué puisque cette jaune remonte alors que dans mon esprit elle était pas censée remonter aussi haut et on retrouve quasiment le même point ici c'est à dire qu'on se présente plutôt plutôt bien sur cette jaune bon on arrive timidement certes c'est logique en même temps puisque j'ai pris j'ai pris trop de rouge donc cette rouge remonte et moi je perds de la vitesse du coup je suis très proche de la de la bille jaune mais là c'est intéressant et on on va continuer exceptionnellement. Je laisse le troisième point pour vous montrer que voilà, il suffisait de pousser cette jeune vers la petite bande. Et là, bombier bonne distance, badaboum, en trois coups, on a quand même les billes dans le tiers, on domine les billes. Ça, c'est plutôt cool. Alors là, le, tro les, le troisième chapitre ici, là, sont plutôt des points relativement bien exécutés. Voilà. Donc quand on exécute bien ce point de départ, on se retrouve face à deux euh, solutions, le placement ou le rappel. Ici, c'est un placement. Et si on ne fait pas le sac, il voilà, y avait possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant. Il s'avère que bon, j'ai fait n'importe quoi. <rire> Pareil ici, voilà, on, on arrive correctement sur la bille. J'adore l'arrivée sur la 3 quand on est à à peu près une bille de distance, c'est parfait. Et là, vous voyez qu'on a un placement. Bon, je le joue main droite, donc ça ne va pas très très bien se passer. Mais s'il est bien exécuté, voilà, je suis trop loin de la, la bille rouge, euh, on, on a la possibilité d'avoir la bille en paquet le coup d'après. Voilà, je le laisse pour vous montrer l'ignominie voilà, <rire> de ce coup de queue. D'accord. Une fois de plus, notre arrivée là est très sympathique et on est face ici carrément, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, à un rappel. Donc là, c'est le direct pour 3, un point qu'on a déjà travaillé, que l'on connaît. Ouais, il suffit de mourir, enfin il suffit, tout est relatif, hein. de mourir la 3 et de ramener cette bille numéro 2. Franchement, voilà, pas trop mal. Voilà, derrière, après, on peut commencer à s'amuser. Ici, pareil, voilà, la seule différence avec tout à l'heure, c'est que là, on est un petit peu plus loin de la bille numéro 2, donc, en plus, elle rentre pas très bien si j'y vais direct, donc là, je vais passer par derrière et le faire en deux bandes. La petite astuce du jour, sur ces coups-là, maintenant, je ne mets plus d'effet. Avant, je mettais de l'effet, j'arrêtais pas de passer à côté. Maintenant, étonnamment, je mets plus d'effet et ça se passe beaucoup mieux. Ça, c'est cool. Et enfin pour clore ce chapitre, voilà. Un de mes oui, oui c'est un de mes meilleurs coups parce que ici c'est vraiment idéal puisque là il y a vraiment un poussé de billes pour se placer correctement voilà, sur la 3 qui va devenir notre 2, bon biais, bonne distance, même si je suis un chouïa loin, du coup ça m'oblige à lever un peu la queue derrière. Mais malgré tout, voilà, j'envoie je, un coup de queue en plus pas terrible, mais on, on arrive malgré tout à avoir les billes en paquet. Et enfin, dernier chapitre, où là, on arrive trop fort sur la bille numéro 3. Bam voilà, un petit peu trop escagacée, cette bille rouge, cette bille jaune, pardon. Du coup, là, alors là, là, c'est peut-être peut le cas où c'est le plus compliqué, en fait. C'est le plus compliqué parce que, en tout cas pour moi, car là, pour moi, il n'y a, a qu'une seule option possible, c'est le placement sur l'A3. Mais euh, j'ai encore beaucoup de mal à cette distance-là d'obtenir euh, des trucs sympas, donc oh là là, là, là ça, ça, ça, ça, ça se passe mal. Je râle, parce que je, je le sens que ça envoyé trop fort. Hein. Voilà, parce que En fait, j'arrive trop fort sur la, sur la 3 parce que je ne prends pas assez de billes hein, sur, la, sur la bille rouge. Et ça, ça m'agace un peu parce que j'ai encore des problèmes de visée. Je ne sais pas encore comment résoudre ce problème. Alors là, ah oui, je mets de la tête là. Ignomini. Voilà. Il fallait je reculer. Euh, <rire> J'aurais dû descendre mon attaque, clairement. Et là encore, Boum. Quelle... <rire> quelle horreur quelle Ah Et là, bon, on est dans des coups où on cherche un petit peu des solutions. Là ici, j'ai qu'une seule obsession. Bon, la jaune est dans le coin, donc pour moi, elle est extrêmement grosse. Du coup, je me concentre pour ramener cette rouge donc je vais moi aller en face voilà un risque de contre évidemment <rire> oui <rire> ça se passe bien <rire> et on arrive encore à... on est encore costaud sur l'arrivée de la de la jeune et là vous voyez que c'est compliqué même si évidemment ensemble nous avons vu les rétro grandes distances donc ça me permet voilà, en toute euh, <rire> humilité d'aller chercher cette rouge, <rire> en rétro. Et pour avoir derrière un point d'échelle euh, que je ne vous montrerai pas. Voilà. Allez Et enfin, le dernier point euh, de cette session, hum. de ce chapitre, euh, de ce contenu. Voilà, bon, voilà. Vous voyez, on est encore beaucoup trop loin de cette jeune. Bon, c'est libre, malgré tout. Là, je vais chercher tout simplement un placement sur la jaune en deux bandes. Là, j'ai mis de l'effet, comme par hasard. Et vous voyez le résultat, Voilà, quand on met de l'effet, voilà ce qui se passe. Voilà. Et je vous conseille de faire ces points sans effet. Vraiment, ça a été une révélation. Ah oui Alors là, c'est spécial Jean-Jacques, un hein, contorsionniste man. Et là... Zblé Alors, elle est pas belle, cette contorsion. Ah, désolé Jean-Jacques, j'ai beaucoup de mal à, à jouer main droite. Mais je promets de faire un effort et de, de m'acharner là-dessus. On se termine ensemble sur, cette, sur ce magnifique bonus américaine Fast Forward. Et pour vous dire donc que voilà, j'ai fait ça, cet exercice pendant une heure où j'ai fait les points de départ plus le deuxième point. Et euh, c'est vrai que voilà, ces quatre familles de points, enfin du moins ces quatre cas se sont présentés assez régulièrement. Donc euh, voilà, sans vraiment une grande analyse, c'était juste un partage. Je vous fais le béco les amis au secours. Et à très bientôt Oui Attends, je la récupère, je la récupère, putain Non